Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes sur les cimes du mont Koliada, c'est à Yaoundé, où se trouve le palais des congrès de la ville éponyme. Alors, c'est ici que depuis le 11 novembre dernier, le Parlement camerounais siège. Députés et sénateurs ont quitté leurs différentes circonscriptions pour venir ici tabler sur les projets de loi qui sont mis sur leur table. Ils auront entre autres la loi de règlement 2021, mais surtout la loi des finances 2023, C'est la même, qui va établir le budget de l'année 2023 pour voir les plus grandes politiques en matière de développement, mais aussi de vie et de société. Éco du Parlement qui s'installe, c'est un nouveau programme sur vos antennes qui vous permettra d'aller au plus profond même de l'activité parlementaire pour qu'elle ne soit plus qu'une vue de l'esprit. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Tradition respectée se joue encore au Parlement camerounais. Députés et sénateurs, ont renoué avec la colline de Nkolniada dans le deuxième arrondissement de la ville de Yaoundé pour sacrifier au rituel de la session parlementaire. Celle-ci, la troisième de cette année, a débuté comme à l'accoutumée par les plénières d'ouverture présidées pour ce qui est du Sénat par Marcel Fendi. Dans une allocution qui constituait le seul point à l'ordre du jour, le président du Sénat, devant toute la Chambre et de nombreux membres du gouvernement, est revenu sur les points forts de l'actualité au cours de l'intercession. La présente session sous au nom de la célébration du 40e anniversaire de la session à la magistrature de son excellence Paul William, président de la République, chef de l'État. Un discours d'une dizaine de minutes qui a permis de fixer le cap de cette session qui doit aboutir à l'adoption du budget de l'année 2023. Du prochain budget, il en a aussi été question un peu plus tôt du côté de l'Assemblée nationale où le très honorable cavalier Yegui Djibril, du haut de son perchoir pour le discours d'ouverture et devant tous les députés présents, a appelé à travailler ardemment dans un contexte qui est notre. Cependant, pour la représentation nationale, il est important de rappeler le contexte de l'examen et du vote de ce budget, rappelant régulièrement certaines grandes attentes du moment. Certes, la situation est sous contrôle, mais elle reste et demeure préoccupante. Il est désormais question pour tous les parlementaires de se préparer chacun à se donner à fond pour cette tâche ô combien importante. Les députés sont venus, ils sont sereins, ils sont déjà prêts pour le travail. On pense que ce travail va venir à temps et on est venu pour la session parlementaire, la session budgétaire. Et au-delà de ça, il y a les questions orales, toujours pour répondre aux préoccupations des populations. Au cours des 29 prochains jours, ces élus du peuple devront se consacrer entièrement à l'examen et à l'adoption de la loi des finances qui, rappelons-le, sera défendue par le ministre Moutazé des Finances. Un autre point important au cours de cette session parlementaire, c'est le programme économique et social qui, lui, sera présenté cette fois-là par le premier ministre, chef du gouvernement, TIF, docteur Joseph Dion -Gothée. Ils sont donc au cœur de l'actualité depuis quelques jours, députés et sénateurs, qui sont en train de siéger ici, dans ce Parlement camerounais. Vous le voyez, derrière moi, c'est l'hémicycle de l'Assemblée nationale où les députés ont l'habitude de siéger, parfois en commission, parfois en plénière. Et justement, parlant de plénière, je vous propose dès à présent de suivre le discours d'ouverture du très honorable cavalier Yegui C'était le 11 novembre dernier, lorsqu'il lançait les activités de l'Assemblée nationale. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le Premier ministre, Chief Dr Joseph John Retrouvons-nous juste après cet élément. Le contexte assurément est difficile, autant à travers le monde qu'au Cameroun. Dans notre pays, il se caractérise par une série de crises. La crise de sécurité dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Certes, la situation est sous contrôle. Mais elle reste et demeure préoccupante la crise sanitaire. Je me réjouis du fait que la propagation du covid 19, du manque de et du choléra a été chaque fois stoppée par une des postes adéquates mises en place par le gouvernement. Cependant, la représentation nationale propose que le système de surveillance épidémiologique soit maintenu et même renforcé. La crise climatique, avec pour corollaire les multiples catastrophes naturelles et les perturbations dans notre environnement, les travaux de la COP27 qui se déroulent actuellement en Égypte sont ainsi d'un grand intérêt pour le Cameroun. La crise énergétique, elle frappe de nombreux pays, même les plus puissants à travers le monde. Au Cameroun, malgré son potentiel, l'accès à l'eau... Et à l'électricité demeure difficile pour le moment. Les contre-cours de la guerre russo-ukrainienne, ce conflit est venu exacerber les affres que nous subissons déjà du fait du code 19 Les deux mis ensemble, ont plongé le Canada dans une inflation sans précédent. La flambée des prix des produits de grande consommation est ainsi perceptible sur nos marchés. À cet égard, je voudrais saluer les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter les effets de cette inflation. Je voudrais d'abord et surtout, citer le collectif budgétaire décidé par le chef de l'État. Il a apporté de 120 milliards à 480 les subventions destinées aux produits pétroliers. Cette mesure a permis de maintenir le prix du carburant à la pompe. Ensuite, entre autres, Notons les facilités fiscales douanières l'abattement à hauteur de 80% des coûts du fret, la mise en œuvre d'un projet d'appui à la production agricole assorti de la mise à disposition des semences de qualité, l'incitation au partenariat secteur privé État dans le domaine de l'élevage, avec en prime des actions pour la lutte contre l'insécurité alimentaire, des mesures endogènes qui sont venues renforcer la, la capacité de résilience du Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, à la faveur des, encou des encourageuses et pertinentes mesures que je viens d'énumérer, ajoutez à cela la libération du fret en provenance de la mer Noire et les réformes intervenues dans le système de transport camerounais afin d'assurer une mesure de fluidité. Il se profil à l'horizon comme une certaine embellie. Perturbée avec le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, la relance post-COVID de notre économie se remet progressivement sur les rails. Les résultats des mesures successives de la mise en œuvre de la SND 30 Globalement, on nous offre à cet effet. Tout en recommandant la poursuite de la réalisation des grands structurants de 2023, la représentation nationale souhaite que le nouvel exercice soit l'année de la consolidation et de la reprise, l'année de l'accélération de la politique d'import. Substitution. Mesdames et Messieurs, au chapitre des grandes attentes figure en bonne place la consolidation des acquis et l'approfondissement du processus de décentralisation, en plus des réformes portant sur la fiscalité locale. La représentation nationale atteint l'effectivité de l'arrimage de collectivités territoriales décentralisées au budget-programme. Autre attente majeure, la couverture santé universelle. Je relève pour mon sens, félicité, la phase pilote de ce projet actuellement en cours dans cinq régions de la République. Cependant, il est temps que le gouvernement accélère le processus, surtout sur le plan législatif. L'Assemblée nationale marque sa disponibilité à œuvrer pour un aboutissement heureux de l'arsenal qui pourrait être soumis à son examen. Après le discours du président de l'Assemblée nationale très honorable cavalier Yégy -Yé Djibril, que vous venez de suivre à l'instant, je vous propose dans votre émission écho du Parlement dès à présent de découvrir comment est-ce que les parlementaires sont élus, comment est-ce que les députés accèdent à l'hémicycle et comment aussi les sénateurs sont élus jusque-là. Ils étaient élus par les conseillers municipaux mais dès 2023 avec l'avènement des conseillers régionaux et il y aura un nouveau type d'élection. C'est à suivre dans ce reportage. Au Cameroun, le Parlement a deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les modalités d'élection au Parlement camerounais sont régies par la loi. À l'Assemblée nationale, d'après la constitution du 2 juin 1972, avec les amendements qu'a porté celle du 18 janvier 1996 à son article 156 et 175 à 1. Pour être député au Cameroun, il faut être de nationalité camerounaise, être âgé de 23 ans au moins à la date du scrutin, être investi par un parti politique savoir lire et écrire français ou l'anglais. Jouir également des droits civiques et être régulièrement inscrit sur une liste électorale. Ne pas avoir de démêlés avec la justice. Selon l'article 15, alinéa 3, les 180 députés sont élus pour 5 ans avec un mode de scrutin. Mixte, alliance scrutin uninominal, majoritaire, avec liste bloquée. Le pays est ainsi découpé en 49 circonscriptions d'un ou plusieurs sièges. Pour ce qui est du Sénat, prétendre à un poste de le sénateur, d'après la loi numéro 2006, base 006 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élection des représentants de collectivités qui sont partiellement élus et partiellement nommés. Cette deuxième chambre, pour être membre, il faut être une nationalité camerounaise, avoir 40 ans au moins à la date du scrutin, savoir lire et écrire le français ou l'anglais, ne pas avoir de démêlés avec la justice, être investi par un parti politique pour les élus et ou être nommé par décret présidentiel. Les sénateurs, selon la loi de 2006, sont élus par les conseillers régionaux. Chacune des dirigeants, est représenté au Sénat par 10 sénateurs, dont 7 élus au suffrage universel indirect sur la base régionale par des élus locaux. 3. Nommés par le Président de la République. Tous pour un mandat de 5 ans renouvelable. Au total, c'est 100 sénateurs, dont 70 élus et 30 nommés. S'agissant des personnes ayant acquis la nationalité camerounaise et voulant se présenter à l'une de ces deux élections, la loi sonatique 157 et 175 alinéa 3. L'on peut être candidat au siège d'élus de la nation dix ans après l'acquisition de la nationalité camerounaise, Aussi, des cas d'inéligibilité existent pour ces deux élections. Les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation, d'une puissance étrangère ou d'un État étranger, ne peuvent postuler un siège. En outre, selon les dispositions de l'article 159, sont également inéligibles aux postes susmentionné pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, destruction, mutation et autres, les personnels des services concourant à la défense et à la sécurité du territoire. cet élément qui vous a présenté les différents modes de scrutin avec lesquels les parlementaires sont élus, nous vous proposons dès à présent dans votre émission Eco du Parlement de prendre la grande interview que nous réalise Hippolyte Nama avec l'un de nos très chers parlementaires. Honorable Koupit Adamo, bonjour et merci de répondre de présent à l'écho du Parlement sur Vision 4 Télévision. Bonjour euh, Monsieur Hippolyte, c'est un honneur et un plaisir euh, d'être invité pour la première fois dans cette grande émission que vous inaugurez. Alors, qui est député Est-ce celui-là que l'Imagerie Populaire présente comme euh, un simple applaudisseur au niveau de l'hémicycle ben, Qui est député au Cameroun on ne va pas créer le fil à couper le beurre. La définition elle-même vient de la constitution du Cameroun qui est la loi fondamentale. La constitution définit le député comme étant un élu de la nation dont la mission consiste à légiférer et à contrôler l'action du gouvernement. Voilà les deux missions dévolues aux députés. Euh, si on rentre dans l'interprétation, on va dire que dans ce pays, il y a deux personnalités élues qui représente la nation, c'est le chef de l'État qui est au niveau de la représentation suprême et puis après le chef de l'État, c'est le député, parce que le député seul, selon la Constitution, représente la nation tout entière. Et sa mission, c'est de légiférer, c'est-à-dire faire les lois qui vont aider à gouverner le pays et puis maintenant, contrôler l'action du gouvernement. Voilà tout ce que la Constitution donne aux députés comme mission et la définition que cette constitution lui donne. Euh, maintenant, dans l'imagerie populaire, est-ce que les gens perçoivent le député comme tel Est-ce que les gens perçoivent la mission de député comme tel J'ai dit non. Et il y a donc ici... Euh, besoin d'une importante campagne de sensibilisation de la population ouais. à l'effet de les aider non seulement à comprendre qui est le député quelle est sa mission, mais également son travail qu'il déploie au niveau du Parlement ouais. quand ceux qui disent que le député est un applaudisseur c'est ceux qui continuent à dire que l'Assemblée Nationale euh, n'est qu'une chambre, qu chambre d'enregistrement et quand on demande euh, euh, sur quelle base on soutient cette thèse on va vous dire que depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu de proposition de loi. Toutes les lois au Cameroun, à l'exception du règlement intérieur de l'Assemblée, sont d'émanation gouvernementales. Et c'est vrai, la Constitution dit que l'initiative de la loi appartient concomitamment au président de la République, qui peut le faire sous forme de projet de loi, mais également aux parlementaires qui peuvent le faire sous forme de proposition de loi. Alors honorable, quand nous posons cette question, c'est justement parce que parfois il y a des plaintes sur le terrain, des gens qui disent nous avons un représentant à l'Assemblée nationale, mais qui ne vient jamais nous dire ce qui se passe là-bas. Quand un député intervient au niveau de l'hémicycle, que ce soit lors des questions orales, que ce soit lors d'autres de, de, de, de, plénières, est-ce qu'il défend d'abord sa circonscription ou alors il défend des problèmes, les problèmes qui concernent la nation toute entière étant élu du peuple Bon, je pense que dans, au sein de la population camerounaise, ceux qui critiquent le député sous cet angle-là sont minoritaires, parce qu'il s'agit ici d'une bonne critique. le euh, dit que le député ne vient pas rendre compte de ce qu'il fait à l'Assemblée. Euh, la grande majorité, l'immense majorité, c'est ceux qui accusent le député de n'être pas, pas venu investir euh, pour construire l'école, pour créer euh, un puits d'eau, ainsi de suite. Créer la route, ainsi de suite. Donc, pour ceux qui disent que le député devrait normalement rentrer, rendre compte, ils ont raison, ils sont en droit de le faire. Et je pense que tous nos collègues le font. S'il y a des députés qui ne le font pas, ce serait une défaillance. On fait le compte rendu parlementaire dans l'intercession. Et le compte rendu parlementaire peut se faire en présentiel, à travers des meetings qu'on peut organiser. Ça peut également se faire dans le, à travers les médias. Ça peut également se faire au cours des causeries politiques euh, avec euh, la population. Est-ce que le député à l'hémicycle défend seulement les problèmes de sa circonscription ou il défend le problème de la nation La Constitution lui demande de défendre les problèmes de la nation. Mm. Mais comme il est élu dans une circonscription, ouais. la charité bien ordonnée commençant par soi-même, le député est donc la personnalité la mieux placée pour porter plus haut, sinon au plus haut sommet de l'État, la voix du peuple de sa circonscription à travers euh, la prise de parole à l'Assemblée nationale, notamment lors des questions orales aux membres du gouvernement, ce qui est prévu dans la loi portant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et nous observons depuis que nous sommes là que les députés, il n'y a pas un député qui ne fasse pas ça. Nous le faisons, nous portons les doléances, nous, euh, au-delà de l'hémicycle même, les députés font de lobbying en allant dans les cabinets ministériels pour plaider en faveur de la résolution des problèmes qu'ils ont portés au niveau du, du bas-peuple. Justement, parlant de ces cabinets ministériels, d'aucuns disent que les députés qui ouvrent les poignets des, des ministres, c'est pour leur propre marché, d'aucuns deviennent des amis, des membres du gouvernement, justement pour gagner leur propre marché. Quelle est votre position dessus Mais c'est une critique. Les gens, ceux qui le disent, peut-être peuvent avoir des preuves de cela. Mais je crois que euh, nous allons vers les membres du gouvernement pour porter les doléances de la population. Ça s'appelle euh, le, le, le, le, le, euh, le parlementarisme de couloir. Mm. C'est le lobbying parlementaire. Et le député est l'homme politique le, le mieux placé pour faire euh, euh, le lobbying en faveur des résolutions des problèmes de sa circonscription. Mm. Maintenant, est-ce qu'il y a des députés qui partent pour demander les marchés et gagner les marchés euh, je, je sais qu'il y a une incompatibilité définie par la constitution entre la mission de député et certaines activités mmh. mais les gens peuvent faire à travers des sociétés écran euh, s'ils le font il faut également pas seulement se contenter euh, de, du feu euh, ben, de, en fait de là où on est tombé ben, il faut regarder là où on a trébuché mmh. la société pousse les députés aujourd'hui euh, à, à poser ces genre d'actes parce que pour la population, et je ne sais qui leur met ça dans la tête, le député c'est l'homme à tout faire. Quelqu'un a son épouse malade, c'est chez le député qu'on va toquer. L'enfant est sorti de l'école pour défaut de paiement de la scolarité, c'est chez le député qu'on va aller. Euh, on n'a pas pu avoir le fonds de commerce quelque part, c'est chez le député qu'on va toquer. Et puis euh, il y a le, le vent enlevé, le, la toiture d'une salle de classe, ainsi de suite. La route n'est pas bonne, c'est le député qu'on va... Et quand le député n'est pas en capacité financière de répondre à toutes ces sollicitations, il est l'objet des injures, de tous les, euh, de, de, de, de tous les actes de, dégrim, de, de, de, de, de dénigrement. Et, et donc je pense que pour ceux qui ne trouvent pas la ruse de contourner ce genre de pression sociale, ils n'ont pas de choix que de chercher comment euh, arrondir -ce pas, les fins de mois pour pouvoir au moins faire face... À une, à une portion de ce genre de monde-là. Alors, on aura pour sortir de cet entretien. Vous êtes entré à l'Assemblée nationale en mars 2020, comme député. Comment trouvez-vous le fonctionnement de cette institution Bon, il y a bien des choses que je critiquais quand j'étais à l'extérieur. Parce que pour mieux apprendre, pour mieux comprendre une situation, il faut la vivre pour mieux la comprendre. L'Assemblée nationale, je peux dire qu'il y a débat. Il y a débat au sein de l'Assemblée euh, sous la houlette du chef de la Chambre, euh, le très honorable Kavaillé Géjibri. Euh, le débat est parfois houleux, ouvert. Mais seulement comme l'Assemblée n'a pas une chaîne de télévision euh, à elle, les gens à l'extérieur pensent qu'on est là que seulement pour applaudir. Avant qu'une loi ne vienne en débat en plénière générale, les débats en commission sont parfois houleux. Je connais des moments où des collègues ont failli aller à la main avec les membres du gouvernement et au sein de cette assemblée. En plénière également, ce n'est pas toujours euh, le calme plat que les gens disent à l'extérieur. Maintenant, il y a une défaillance que j'ai constatée. Laquelle? À côté de ces points positifs ouais. euh, de gestion euh, à l'assemblée, je peux dire en dehors de ces actions euh, législatives proprement dit, euh, il n'y a que euh, à l'assemblée j'ai constaté quand même que la gestion des députés est une gestion impartiale par le chef de la Chambre qui prend tous les députés comme ses enfants, sans distinction d'origine politique. Et On se conforte donc dans la posture du député de la nation et non du député du parti par lequel vous êtes passé pour arriver à l'Assemblée nationale. Ce sont des points positifs comme ça qu'il faut relever quand on est honnête. Maintenant, il y a un point négatif c'est que le deuxième volet de la mission parlementaire n'est pas suffisamment activé. J'ai envie même de dire que ce n'est pas assez activé, le contrôle de l'action du gouvernement. Le contrôle de l'action du gouvernement, est, on, on a une défaillance en ça. On ne sent pas notre parlement dans ce volet. Il faut le faire, au risque de se contenter de voter les lois qu'on a rangées dans les tiroirs, et que les problèmes pour lesquels ces lois ont été votées restent intacts. C'est pour dire quoi Que les textes arrivent et vous sont imposés au niveau de, de l'émission Non je ne, Quand j'évoque je, je, je, je, le volet contrôle, contrôle de l'action gouvernementale, mmh. il s'agit ici des actions après le vote et la promulgation de la loi. Il s'agit de voir, est-ce que les membres du gouvernement qui sont appelés à exécuter, au-delà des membres du gouvernement aujourd'hui, il y les collectivités territoriales décentralisées. À qui, qui sont des destinations, par exemple, des lignes budgétaires que nous votons Est-ce que l'Assemblée se déploie suffisamment sur le volet de contrôle de l'action gouvernementale Je dis à ce niveau, même le chef de chambre ne me contredirait pas lorsque je dis qu'il y a euh, des faillances à ce niveau. On, en, on, on ne le fait pas assez. Et par conséquent, nous constatons que... Euh, la corruption, chaque fois que la CONAC donne son rapport, se porte toujours bien d'une année à l'autre, malgré tout le combat que l'exécutif donne l'impression de mener contre ce fléau. Merci Koupit Damou. Je rappelle que vous êtes député de l'Union démocratique camerounaise, porte-parole des députés UDC à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu aux questions d'écho du Parlement. Ah, C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'avez donnée pour me prononcer sur des sujets d'ordre préoccupant de l'Assemblée nationale et je pense que vous donnerez l'opportunité à nos compatriotes de comprendre que le député n'est pas un investisseur, le député c'est un législateur, c'est un contrôleur de l'action du gouvernement, il fait les lois que ceux qui exécutent, euh, sur lesquelles ceux qui exécutent vont se baser pour répondre aux problèmes de développement de la nation. Merci honorable, l'entretien rentre en gare, à vous le studio. Alors, très chers téléspectateurs, écho du Parlement, stop et fort pour ce jour. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles qui viennent du Parlement. Et rappelez-vous, écho du Parlement, c'est désormais la vitrine du Parlement camerounais et ça se passe uniquement sur la télévision africaine Vision 4 et nulle part ailleurs.